Dans le dernier chapitre de Dragon Ball Super Le combat sur Namek touche à sa fin Malgré leur tentative, Sangoku et Vegeta ne parviennent pas à battre un Moro Qui finit par absorber toute l'énergie des Saiyans Le chapitre se termine sur un Moro bien décidé à récupérer la quatrième Dragon Ball Sauf que Le guerrier ultime s'approche du village pour mettre fin à la terreur de Moro Enfin arrivé sur place, le Namek ultime se rue vers Moro Et s'apprête à en finir avec lui mais Moro tue le Namek sans même se retourner Eh bien, bonjour à tous, et Sevenix. C'est et bienvenue dans le coin Dragon Ball Pour l'ultimate review du chapitre 47 de Dragon Ball Super C'est parti Dragon Ball Super, chapitre 47 Les Dragon Ball volés Moro a anéanti l'ultime espoir des Namek sa puissance n'a cessé d'augmenter tandis que Goku et Vegeta sont obligés de rester cachés de par leur impuissance Vegeta suggère que Moro localise les Dragon Ball grâce au Kid des Namek Pour cette raison, Goku ordonne aux doyens de dire aux Namek de fuir les villages Afin que Moro ne puisse pas localiser les boules de cristal restantes Dont l'une est aux côtés de Goku et Vegeta qui décident alors de réprimer leur pouvoir Moro a tué chaque Namek du village Tsubari et localise grâce à ses pouvoirs la cinquième Dragon Ball et non grâce au qui des villageois comme Vegeta l'avait dit un peu avant. Pendant ce temps sur la terre, Dende sent qu'un événement terrible a lieu sur sa planète natale. Suite à quoi Piccolo apparaît au palais de Dende et confirme que quelque chose de grave se passe sur Namek. Moro vient de récupérer la sixième Dragon Ball Et ordonne à Cranberry de retourner au village d'Esca Pour récupérer la dernière boule de cristal Goku et Vegeta ont bientôt fini de récupérer Mais les Saiyans ressentent le ki de Moro se déplacer vers eux Et se rendent compte que Moro détecte directement les Dragon Ball Sous le regard terrifié des Namek Sand Goku enfile sa tenue et décide de prendre les devants, suivi peu de temps après de Vegeta qui a besoin de connaître la vie des Namek à propos de tous les assassinats qu'il a commis il y a de cela plusieurs années sur la planète Namek. Le doyen répond que c'est dur à oublier mais que son peuple ne laisse place à la rancune ou à la haine. Vegeta demande à Goku de restaurer la planète Namek s'il parvient à survivre. Ce que Sand Goku accepte. Suite à quoi Vegeta rétorque qu en fin de compte ce serait un miracle que l'un des deux parvienne à se sortir en vie. Mais Goku dit qu'après tout c'est leur seul et unique moyen. Moro se rend compte que les Saiyans sont toujours en vie, alors cette fois-ci, il les tuera de ses propres mains. Après un dernier regard échangé, les Saiyans s'élancent contre Moro Alors que le vaisseau est en train de se cracher, Moro prend de la hauteur suivi de Melus qui se fait attaquer par Moro. Mais ce dernier parvient à esquiver les boules d'énergie jusqu'à être à proximité de Moro qui se fait emprisonner dans une sorte de filet élastique. Meleus a réussi à capturer Moro qui n'arrive pas à s'échapper de ce piège. Cependant, ce piège n'est pas assez efficace pour maintenir Moro jusqu'à sa prison. Alors, Melus ordonne à Jaco de faire sortir le plan B. Shhh! <sharp inhale> Buu a accès au souvenirs du Daikaioshin qui repose au fond de lui, ce qui va lui permettre de sceller une bonne fois pour toutes la magie de Moro. Buu se souvient de Moro, de l'avoir capturé, mais surtout du meurtre de ses amis. Moro, en revoyant le Daikaioshin, entre dans une colère immense, à un point tel que le piège le retenant finit par éclater sous le cri terrible de Moro. Il n'a pas oublié ce que le Daikaioshin lui a fait subir. Et en même temps, Buu n'a pas oublié que Moro a tué ses amis. Mais désormais, il ne pourra plus s'en prendre à personne d'autre. Plus personne Bou se rue vers Moro qui utilise l'énergie de la palette Namek pour stopper Bou. Mais ce dernier traverse la barrière d'énergie et met un coup de poing en pain dans la gueule de Moro qui se fait éjecter. Bou le poursuit, mais Moro reprend ses appuis et transperce le corps de Bou. Moro, pensant avoir reporté le combat, se met à sourire. Mais Bou aussi Et il catapulte Moro dans les airs avant de le bombarder de Kikoa jusqu'à ne plus pouvoir voir Moro. Mais Moro réunit une quantité astronomique d'énergie vitale et balance la pute d'énergie en plein sur Bou qui la catapulte sans aucun souci et attaque une fois de plus à un Moro surpris par la puissance de Bou. Le chapitre se termine sur une découverte de Vegeta à propos de Bou. Son énergie ne faiblit pas. La magie d'absorption de Moro ne fonctionne pas sur Bou, ce qui agace fortement un Moro en difficulté pour la première fois contre un Bou amusé de combattre Maurice.